Et eh bien bonjour les amis c'est Nono et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la chaîne pour une vidéo un peu spéciale Juste avant qu'on commence la vidéo, je voulais m'excuser par rapport au manque de vidéo ces 15 derniers jours Donc il n'y a pas eu de vidéo car je n'avais pas le temps, j'avais les cours et je voulais pas trop faire de vidéo parce que j'avais pas trop envie Mais j'avais envie de faire beaucoup de live, voilà donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos Donc maintenant, passons à la vraie vidéo Bon, les amis, cette vidéo sera une FAQ pour les 500 abonnés Donc, avant qu'on commence, je voulais vous remercier pour les 500 abonnés sur la chaîne Donc pour cela, je vous remercie en faisant une FAQ Donc, pour la FAQ, je vais procéder comme ça Je vous fais cette vidéo pour vous poser vos questions en description Pour qu'elles passent dans la vraie vidéo FAQ Donc si vous avez des questions ou autre, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je répondrai en vidéo dans quelques jours. Bon les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous êtes contents pour la FAQ. Avant qu'on se quitte, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me proposer des questions en commentaire ou soit sur Discord et à vous abonner à tous mes réseaux qui sont en description. Et nous, on se dit à bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao